Bonjour à tous et à toutes, donc cette première vidéo d'exercice de, de Pilates, donc on, je vous conseille d'abord d'aller voir la première vidéo que j'ai faite concernant les principes généraux et les principes posturaux du Pilates pour débuter. Donc ça vous aidera, ça vous donnera des conseils de respiration et de placement de votre corps. Donc on va voir un premier exercice aujourd'hui qui s'appelle le chest lift. Donc c'est un exercice euh, donc assez simple à, à réaliser, mais il va falloir penser quand même à avoir une bonne attitude. Donc pensez d'abord au placement de, de, de, de votre tête, toujours dans le prolongement du dos. Donc on ne rentre pas le menton et on ne le sort pas. Donc euh, par exemple, vous pouvez mettre un point. Euh, si vous sentez que vous appuyez sur ce point ou si vous sentez que vous le lâchez, euh, c'est que vous êtes dans une mauvaise posture. Vous pensez aussi pendant les abdominaux à bien mettre les épaules légèrement vers l'arrière, clavicule ouverte. Et lors de l'inspire et lors de l'expire, donc pensez à l'inspire à bien remplir d'air les côtes sur les côtés, devant et derrière. À l'expire, vous pensez donc à serrer sphincter, périnée et transverse, donc comme un zip. Voilà, vous imaginez que vous êtes en train de de fermer la fermeture éclair de votre, de votre pantalon. Donc j'appelle ça le zip. Voilà, c'est plus simple à retenir et à dire aux étudiants lorsque nous sommes en cours. Donc cet exercice, euh, vous, je vais vous l'expliquer. Euh, pensez à expirer euh, longuement et à inspirer longuement. C'est le même temps d'inspire et le même temps d'expire. Euh, pensez également à bien garder vos lombaires euh, au sol. Euh, donc on ne soulève pas complètement, lorsqu'on soulève le bus, on, on ne soulève pas le dos, on soulève juste les épaules. Voilà, donc je vais vous montrer l'exercice. Donc euh, lorsque vous allez faire les exercices, voilà, pensez à descendre tout doucement vertèbre par vertèbre, sans euh, brusquer. Vous allez vous placer en chaise renversée, ça va vous servir pendant tous les exercices. Donc ça s'appelle aussi tablette. Vous avez les, les, les doigts de pieds qui sont juste au-dessus, donc les jambes au-dessus des genoux et les genoux bien au-dessus du bassin. Donc on ne se met pas dans cette position-là, sinon ça creuse le dos. Et si vous mettez euh, donc les genoux rapprochés de la poitrine, vous avez également des tensions dans le ventre. Donc, belle posture de chaise inversée. Vous allez placer vos bras derrière et je vais vous demander tout doucement, en soufflant, Montez, voilà, les lombaires restent collés au sol, on place la tête, placez votre point pour vérifier, et je redescends en inspirant. Donc possibilité aussi d'expirer en montant, d'inspirer ici, expirer en redescendant et d'inspirer au sol. Alors, vous allez faire ou en quatre temps ou en deux temps. Donc on fait entre 6 et 10 répétitions. Ou alors avec l'inspire en bas, inspire dans les côtes, soufflez. Donc à chaque expire, pensez à bien, oser, à bien penser aux zip, inspirez, soufflez. Donc pour revenir, vous pouvez basculer tout doucement votre corps vers l'avant ou passer sur le côté. Donc voici euh, voilà, un premier exercice, donc vont suivre euh, d'autres. Euh, donc je vous, je, je vous souhaite de, de bien vous entraîner, euh, on essaie de garder le sourire. Je suis désolée, je ne suis pas trop souriante, C'est pas facile de se filmer. Mais euh, donc euh, bon travail à tous. A bientôt.